Yeah. <laughs> Oh, si vous voulez un dommage collatéral, je vais en faire partie, moi. Allez, faut partir, hein, non, je ne pars pas. Ah ben, je pense que je si ne pars pas. pas. Monsieur, monsieur pas. Vous, me ah pas, vous me touchez pas, je suis vibromi à pas, allez, Non, vous ne me touchez pas, s'il vous plaît. Là, je chose suis premier, Monsieur, je viens ici, je suis pacifique, moi. Moi, je reste là. J'ai le droit d'être ici. Vous voulez me gazer, vous me gazez. Vous aurez un dommage collatéral. Parce que moi, je suis là comme citoyen. Il y a un con qui a lancé le premier, vous en avez répliqué. Donc, c'est ces cons-là aussi qu'il faut réprimer. Hein c'est pas les gens qui viennent leur tranquillement. Moi je vous dis, moi je pars pas d'ici moi.